Alors, compte tenu de la complexité d'application de la méthode de macabéthyl en extraction liquide-liquide et différents cas de figure qu'on est susceptible de rencontrer, je vais vous faire un petit résumé pour bien euh, fixer les choses. Alors, on peut donc avoir des hypothèses à formuler, à la fois sur le fait qu'on va avoir ou non immiscibilité totale entre diluant et solvant. Donc, on va pouvoir écrire par exemple ici diluant solvant. Ils sont soit parfaitement immiscibles, c'est le cas le plus simple, soit partiellement miscibles. Et ça, ce sera le cas malheureusement le plus courant au niveau industriel. Deuxième chose que l'on va regarder, c'est de savoir si le soluté est plus ou moins dilué dans notre système. Donc, bah, pareil, on va avoir deux cas de figure. Est-ce que mon soluté est dilué ou est-ce qu'il est, qu est bah, pas dilué, donc plutôt concentré Alors, c'est toujours un petit peu difficile de positionner une frontière entre le soluté qui est dilué ou pas dilué, etc. En général, on va considérer que si tous les titres qu'on va rencontrer euh, au niveau de l'extraction, de l'extracteur, sont inférieurs à 20%, les titres massiques, eh bien, on pourra supposer, faire cette hypothèse que le soluté est dilué. Au-delà, il faudra considérer euh, qu'il est plus concentré. Alors, pour ce qui est de l'immiscibilité, ben, on va la voir euh, en observant le diagramme triangulaire et en regardant comment se positionne euh, la courbe binodale. Alors, parfaitement immiscible, hein, la courbe binodale va toucher vraiment les côtés du triangle, à droite et à gauche. Et on aura une. On n'aura pas euh, l'immiscibilité parfaite si on a un petit décalage entre la courbe binodale et le côté du triangle. Alors là, il faut vraiment faire euh, très attention parce que dès qu'on va avoir la courbe qui va se décaler, même si c'est que d'un côté, euh, de quelques pourcents, euh, 2-3% grand maximum, eh bien, on ne va plus pouvoir faire l'hypothèse que... Euh, on a immiscibilité entre diluants seulement. Alors on va dire qu'on va se placer entre, en dessous de 2%, donc d'écartement entre le, euh, la courbe binodale et au moins un des côtés du triangle. Alors, ben maintenant, on va falloir remplir les cases. Alors, finalement, euh, ça marche aussi deux à deux, puisque... Lorsque l'on a un soluté euh, qui va se trouver dilué, ben, on va pouvoir travailler directement en titre massique, donc en petit x, petit y. Alors que quand on a affaire à un, un soluté qui est plutôt euh, concentré, ben, là on va devoir travailler en rapport massique, donc en grand x et grand y. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça, ça relie l'immiscibilité au fait qu'on va avoir... Une droite opératoire ou une courbe opératoire Alors, si on a une miscibilité, eh bien, on va avoir une droite opératoire. Donc, c'est les deux cas de figure ici. Alors que si on a partielle miscibilité entre le diluant et le solvant, eh bien, on va devoir tracer une courbe opératoire, donc en utilisant toute la construction avec le pôle opératoire, les droites opératoires, sur le diagramme triangulaire. Donc ici... On aura, dans ces deux cas-là, besoin d'utiliser la courbe opératoire. Donc, finalement, le cas le plus simple, évidemment, ça va être lorsqu'on va avoir à la fois euh, le soluté dilué et immiscibilité entre diluant et solvant. Cette fois-ci, on va pouvoir travailler directement sur le diagramme rectangulaire en petit x, petit y, et puis tracer simplement une droite opératoire, et puis ensuite c'est parti pour tracer les gradins. Alors que dans le cas le moins favorable, eh bien il va falloir à la fois faire la construction avec le pôle opératoire sur le diagramme triangulaire pour pouvoir déterminer les points de la courbe opératoire, et aussi travailler non plus sur un diagramme qui va être en, en titre massique, mais cette fois-ci un diagramme qui va être en rapport massique le diagramme rectangulaire. Donc, je vous invite à vraiment faire très attention lorsque vous devez faire une construction de Maccabéti, à bien vérifier si telle ou telle hypothèse est justifiée ou pas avant de vous lancer tête baissée dans une construction graphique qui peut-être ne serait pas correcte.